que la motion est euh, retirée et donc, donc on a le temps. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. À la Premier ministre. Euh, hier soir, euh, on a posé une question pour les parents et les enseignants. Il a demandé sur la violence dans nos écoles et en particulier ce que le gouvernement entend faire pour contrer cette violence. Regardez certaines anecdotes qu'on a entendues. Une mère de Halton Region qui a déménagé de, Hart, de, de Durham a dit Maintenant, mes enfants sont à Halton Region et vous savez quoi Il y a les mêmes problèmes ici. Un enseignant de Nagra a dit ceci Je cite, J'ai qu'il y a une épidémie dans, les, dans le système scolaire en Ontario. Clairement, le système est cassé, Monsieur le Président. Combien de temps est-ce que les présidents vont devoir se soucier de leurs parents et combien de temps est-ce que les enseignants vont devoir craindre pour leur sécurité avant que ce gouvernement ne se décide à agir Merci, Monsieur le Président. Je sais que Monsieur le, le, le, le, le Ministre de l'Éducation va vouloir répondre, mais je sais qu'après avoir rencontré des, des renseignements de nos des représentants de notre système d'enseignement, on travaille avec eux et qu'il y a une demande particulière pour travailler ensemble pour mettre sur pied un processus, Monsieur le Président on peut s'assurer qu'il y a des ressources nécessaires dans nos écoles, en particulier sur les questions de sécurité sur les lieux de travail. Et donc, ceci témoigne de notre engagement à non seulement améliorer la sécurité pour les enseignants et les personnels de soutien, mais la sécurité de tout un chacun qui va à nos écoles, les parents et tout le monde qui travaille dans les écoles. On travaille avec nos partenaires et nous verrons, Monsieur le Président, que l'on mette sur place des nouveaux outils d'appui si, si le processus actuel est insuffisant. Monsieur le Président, pour revenir à une autre question, à la Première Ministre, quand il y a de la violence dans les classes, le gouvernement a un devoir, une obligation d'agir pour protéger la sécurité de nos enseignants. Mais évidemment, le, la ministre de l'Éducation a passé le bébé à quelqu'un d'autre et euh, elle, euh, elle transfère cette épidémie au conseil scolaire et en se disant que ce n'est pas une question qui intéresse le gouvernement. Il ne faut pas se soucier parce que les conseils scolaires ont des politiques. Mais ce n'est pas une question locale, c'est quelque chose qui existe dans toute la province. Comme l'enseignement de Negra nous a dit, c'est une épidémie à l'échelle de la province. Et donc, ce qu'il faut faire... Quel événement tragique doit avoir lieu avant que le gouvernement ne se rende compte que c'est leur responsabilité et ils ne peuvent pas passer le bébé à d'autres? Monsieur le Président, est-ce que cette épidémie doit s'agresser jusqu'à ce que le, la Première ministre s'engage qu'ils vont retrousser, retrousser leurs manches et s'attaquer au problème? Eh bien, Monsieur le Président, vous avez cet engagement. Nous, nous avons tous l'engagement, les parents et, dans le, et surtout, Monsieur le Président, les étudiants dans nos écoles ont cet engagement. C'est exactement la raison pour laquelle... On, on prend le problème à bras le corps. On accroît les ressources dans les écoles, y compris Monsieur le Président, euh, les subventions à l'éducation qui atteindront, je crois, 2,8 euh, milliards de dollars en 2017-2018. Et cette subvention est importante parce que c'est ce grâce à ceci que les conseils scolaires peuvent euh, recruter le personnel de soutien et s'attacher des soutiens, des, des ressources dont ils ont besoin dans les salles de classe, Monsieur le Président. Donc, on sait qu'il doit y avoir une discussion vigilante et continue pour attribuer des ressources aux écoles, Monsieur le Président, mais nous avons des écoles inclusives dans l'école et on continue à accroître les financements et on travaille avec nos partenaires pour veiller à ce que les outils de soutien soient en place. Monsieur le le président, encore une question à la Première ministre. La Première ministre semble dire que tout va bien, le gouvernement fait son travail et qu'on va euh, passer le bébé au conseil scolaire. Mais, mais en fait, ce n'est pas vrai. L'exposé, je voudrais encourager la Première ministre de regarder un, une interview avec Tim Hayes qui met en lumière les défis auxquels font face les enseignants et les élèves. Mais ce n'est pas la faute des enseignants. On sait que les enseignants n'ont pas la formation nécessaire pour contrer la violence en classe. On sait que c'est une épidémie qui, euh, qui empire, ce n'est pas un bon emploi de travail pour qui que ce soit. Ce n'est pas acceptable. Et je veux que la Première ministre et que le gouvernement comprennent qu'ils ne peuvent pas passer le bébé à d'autres. Et donc, c'est une question à la Première ministre, c'est ceci. Est-ce que la responsabilité l'obligation n'appartient pas à la ministre de l'Éducation ou bien est-ce qu'ils vont encore passer le bébé euh, au conseil scolaire Eh bien, Monsieur le Président, Laissez-moi être clair, une fois de plus, on sait que nous sommes responsables des, des outils des, des instruments d'appui dans lesquels on prend ça au sérieux. Évidemment, M. le Président, et s'il y a de la violence dans les écoles, ben c'est inaccept inacceptable pour tout le monde en classe. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma réponse précédente, j'ai parlé des ressources supplémentaires qu'on met dans nos écoles et on continuera à travailler avec nos partenaires d'éducation. Comme je l'ai dit, je les ai rencontrés. J'ai rencontré des représentants des fédérations d'enseignants qui nous ont dit qu'au qu fur et à mesure que, les, que la ça, ça change et ça grandit. Il faut veiller qu'on ait bien les ressources et la formation en place pour tout le monde qui travaille dans nos écoles. On va travailler avec nos partenaires. La ministre de l'Éducation fait ceci. Au fur et à mesure qu'on continue à améliorer le financement dans les écoles, ça va euh, de pair en pair, M. le Président. Une autre question, le leader, le chef de l'opposition. Euh, M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Surprise, les factures hydro ont... Oh, de, il semblerait qu'il n'y a pas de ligne que euh, ce gouvernement libéral se permet tout. Et je si veux savoir de la première ministre, c'est combien est-ce que cette, euh, cette publicité partisane coûte que vous avez mis cette publicité que vous avez mise dans les dans les, dans les factures. Mais laissez-moi simplement dire que ce qui se passe à travers la province, c'est que les gens on constate une baisse dans la facture d'électricité, dit Joe, Il voit, et c'est ça notre plan. Hein, Joe? Je, je crois que le chef de l'opposition veut parler de tout, sauf du fait qu'il n'a pas de plan et qu'il n'a jamais eu de plan pour réduire les factures d'électricité des gens. On le fait, les gens constatent la baisse de leur facture d'électricité et c'est exactement ce qu'il faut faire pour gérer leurs finances tous les jours, monsieur le président. Question supplémentaire. Monsieur le Président, c'est surprenant de voir que la Première ministre peut défendre cette propagande sans rougir, c'est faux, et elle sait que c'est faux. Euh, la députée de la a écrit à la vérificate, au, au vérificateur général sur cette publicité dans les factures d'électricité et la réponse, elle dit, c'est pas la première fois que le gouvernement libéral utilise les factures d'électricité à des fins de politique par ils, ils, ont fait, ils ont fait ça juste avant l'élection de 2011. Maintenant, on sait que le gouvernement euh, continue il continuera à pousser l'enveloppe plus loin. Pour, et comme d'habitude, les libéraux feront tout ce qu'ils peuvent faire pour servir le Parti libéral et pas les contribuables d'Ontario. Donc, Monsieur le Président, quand est-ce que le gouvernement va se rendre compte qu'ils doivent s'arrêter d'utiliser les ressources des contribuables de l'Ontario pour, pour financer leur, leur propagande Ça devient pire et pire. est S'ils si ne nous écoutent pas, est-ce qu'ils vont au moins écouter le vérificateur général Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. L'une des choses qu'on continue à faire en tant que gouvernement, Monsieur le Président, c'est de proposer un plan qui va réduire euh, les, les factures d'électricité de 25 d'ici le 1er juillet. Évidemment, si le Parlement passe cette loi, veut cette loi, c'est une réduction de 25 de réduction pour les petites entreprises, pour les fermiers et 25 de, de pour toutes les familles dans la province. Quand on en vient pour s'assurer que les gens dans cette province savent qu'il y a un plan qui existe, Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a proposé ce plan. C'est ce gouvernement qui s'assure que ces 800 000 familles dans la province qui, qui habitent dans les régions rurales de l'Ontario constateront une réduction de 40 ou 50 de leur facture d'électricité, mais aussi que l'opposition n'a pas de plan. Et quand il n'a pas de plan pour l'électricité, pour, pour eh ils n'ont pas de plan pour l'Ontario. et question supplémentaire, Monsieur le Président, encore une question de la Première Ministre. C'est de la fausse propagande. C'est ça, Monsieur le Président. La vérificatrice, le vérificateur général, la vérificatrice générale a dit que la publicité du gouvernement sur le plan d'Hydro n'aurait pas été votée. Et c'est la vérificatrice générale. En plus, elle dit qu'ils ont trouvé que la, la publicité est mensongère et se sert elle-même, ce n'est pas uniquement les médias ou l'opposition qui dit que le plan d Hydro est une farce, c'est même euh, la vérification générale qui dit que c'est erroné et que ça et que, et que se félicite eux-mêmes. En fait, les libéraux utilisent l'argent des contribuables euh, pour leurs gains partisans, c'est inacceptable. Donc, Monsieur le Président, est-ce que les libéraux vont, vont arrêter de faire de la pub sur leurs factures c'est une question très simple. Est-ce que vous allez faire ce qu'il faut faire et utiliser, utiliser abusivement l'argent du contribuable Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le député de l'Enstrument, une seconde fois. Euh, Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président. Je sais que les conservateurs ne veulent pas que les ontariens sachent qu'il va y avoir une réduction de 25% d'ici l'été, mais les conservateurs ne veulent pas que les gens puissent prévoir leur budget. En particulier, avec les on a 68 étudiants dans le province où il faut planifier pour s'assurer qu'ils peuvent bien informer leurs clients. Donc, ils savent ceci. Et je sais qu'ils veulent pas dire aux ontariens ce qui se passe, Monsieur le Président, parce qu'ils n'ont aucun plan quand on en vient à l'électricité. Monsieur le Président, ne... quand on en vient à leur approche, Monsieur le Président, leur approche ne réduit pas les factures pour les familles ou pour les petites entreprises ou pour les fermiers ou pour les maisons de soins. Et donc, ça ne fait rien pour, pour soulager les communautés autochtones, Monsieur le Président. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plan. Et quand ils n'ont pas de plan pour l'électricité, ils n'ont pas de plan. Pour pour l'Ontario, Monsieur le Président, nous avons proposé un plan qui va réduire les factures de 25% et ça va aider tout un chacun dans cette province. Nouvelle question, la, la, la chef du troisième parti. Euh, Monsieur le Président, dans moins d'une heure, le gouvernement libéral va, va, pro va proposer une allocation qui limite, euh, qui limite euh, les débats sur leur euh, idée de financement de Hydro. Et quand ceci va se faire, ce, cette Chambre aura débattu sept heures sur ce projet de loi, sept heures pour un projet de loi qui va avoir un effet sur la vie des gens pour les 30 années à venir. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que cette première ministre veut, veut, veut, euh, veut pousser cette, ce projet de loi à toute vitesse? Je sais que ce gouvernement, je sais qu'on ne veut pas parler des questions euh, procédurales, mais Monsieur le Président, je veux être très clair. Ce qu'on fait, c'est qu'on. On œuvre pour aider les gens dans leur vie, que ce soit sur le plan ou bien sûr sur, sur, sur euh, l'assurance santé plus, qui va donner à tous les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans euh, de, un plan de médicaments gratuit. C'est ridicule, monsieur le Président. interruption du président. Oui, oui terminer C'est en fait très surprenant que les néo-démocrates vont, comme ils ont indiqué, voter contre ces deux mesures-là et ils ferait plutôt, euh, envisagerait la procédure et des jeux plutôt que de traiter avec la substance des questions. Question complémentaire. Ce qui était époustouflant, c'est que les libéraux essaient de forcer ces mesures législatives qui vont coûter plus d'argent pour les gens et qui va, seront obligés de payer des factures d'électricité. En plus du débat limité qu'ils laissent faire, ils vont aussi limiter où la population ontarienne va avoir l'occasion d'avoir son mot à dire. Toutes les audiences publiques que, que, sur lesquelles ils ont changé d'avis vont avoir lieu seulement à Toronto. Pourquoi les gens de London n'auraient pas leur mot à dire ou à Windsor ou à Ottawa, Thunder Bay ou ailleurs qu'ici qu en Toronto? Pourquoi ces Ontariens n'auront pas la chance d'avoir leur mot à dire là-dessus? La première ministre... Le leader parlementaire du oui, gouvernement, merci. merci. Je peux vous dire que de ce côté de la Chambre, nous sommes très fiers d'avoir le projet de loi 132 qui va donner un soulagement immédiat aux Ontariens en réduisant les factures d'électricité de 20, 25 En fait, le projet de loi n'arrête pas là seulement pour les Ontariens qui vivent dans le nord de l'Ontario et dans l'Ontario rural, ils vont avoir une réduction de 40 à 50 Interruption du Président. Le ministre du Développement économique, alors, s'il vous plaît. Finish, Veuillez terminer. C'est au-delà de la compréhension des gens pourquoi les Le néo-démocrates veulent donner beaucoup un fardeau. Ils disent qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Cependant, ils sont en opposition à ce projet de loi, dans la première heure de dépôt de ce projet de loi. Clairement, ils ont décidé ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas avoir un débat. Question complémentaire finale. Ce que les néo démocrates sont contre, c'est qu'on on puisse vraiment faire souffrir la population, qu'elle soit enculée. Ce matin, on a demandé à ce gouvernement ce matin de changer d'avis et donner une occasion à, aux audiences publiques. Et les libéraux ont dit non et du coup, ils ont eu un changement. Mais ce n'est pas surprenant que le, le gouvernement a décidé d'avoir toutes les audiences publiques ici à Toronto. Ça ne donne pas euh, euh, le, le mot à dire à la population, c'est juste à quelques personnes. Donc euh, on a un projet de loi très important qui va donner un effet euh, sur les factures d'électricité et ce gouvernement ne veut pas euh, avoir de l'apport de la population de toute la province. Pourquoi? Réponse. Toutes euh, les réponses et le chahutement de, de, des néo-démocrates, c'est parce qu'ils n'ont pas un plan. Ils ont un plan inspirationnel, un jour, si peut-être ils sont élus, etc. Interruption du Président. Je pouvez terminer. Leur plan, c'est un plan personnel qui n'est pas vraiment fait. Notre plan est un vrai plan qui va mener à des tarifs électriciens moins élevés pour la population. Après 15 jours d'avoir reçu la sanction royale, le projet, les mesures entrent en vigueur. Interruption du Président Nous ne voulons pas retarder euh, la, euh, les réductions pour la population ontarienne. On veut avoir la réduction de 25 tandis qu'ils veulent débattre des enjeux. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre, la suivante. En 2013, la première ministre a dit le suivant quant à l'annulation des centrales au gaz au de et du Mississauga. Et je la cite. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas une décision politique, c'était une décision politique. Est-ce que la première ministre va l'admettre pour que son successeur ne doive pas l'admettre? Que l'emprunt de l'électricité c'est un un programme conçu pour rester au pouvoir à la prochaine élection. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai l'impression que quelqu'un demande à sortir. La première ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre décision de réduire les factures d'électricité de 25 de la, toute la population a à voir avec la possibilité que les gens ont de payer des factures d'électricité et de gérer leur budget. C'est ce sur quoi porte notre plan. Nous reconnaissons que les 50 milliards de dollars d'investissement qu'on a fait dans le réseau d'électricité pour qu'il soient propres, renouvelables et fiables, c'est des investissements nécessaires parce que les gouvernements précédents n'ont pas fait d'investissement et on a, avait un système dégradé de l'électricité en 2003. Et on reconnaît qu'il faut étaler ces coûts pendant un peu de temps. C'est ce qu'on fait et en le faisant, on peut donner aux gens un soulagement immédiat, 25 de réduction cet été. Et dans les collectivités rurales du Nord, les gens vont voir jusqu'à 40 à 50 C'est en réponse des besoins de la population. C'est pourquoi c'est sur quoi porte ce plan équitable. Question complémentaire. À l'automne, la Première ministre a admis que les tarifs d'électricité, c'était son erreur. Elle a dit « Je prends la responsabilité en tant que chef de ne pas payer assez d'attention au, au stress quotidien de la population. Les prix de l'électricité sont un exemple. Pourquoi est-ce que la Première ministre avance avec son plan d'électricité, même si les documents montrent que cela ne va pas causer au lait factures d'électricité d'augmenter. Ça va causer plus de problèmes aux familles auxquelles elle a posé des, des excuses il y a six mois. Monsieur le Président, j'ai été très clair qu'on travaillait sur plusieurs initiatives. Euh, 8 qu'on a enlevé des factures. On a renégocié le contrat de Samsung. On a travaillé euh, sur ça, pas depuis des mois, mais des années, parce qu'on reconnaît que les investissements d'améliorer le réseau euh, coûtaient beaucoup d'argent. Il y avait des coûts associés. En enlevant 25 des factures de l'électricité de la population, on a dit que ça, ça voudrait dire que le coût serait pas... Pendant longtemps et à, à court terme, il aurait une réduction et à, à moyen terme, on va le maintenir au taux de l'inflation, mais à long terme, le plan d'électricité est développé et on va continuer à prendre des coûts du système. C'est du sagement immédiat, mais on connaît qu'il y a un plan à, à long terme qui doit être développé. On est en train de le faire. Question complémentaire finale, ce gouvernement et cette première ministre ont plein de scandales. La, les, les, la partielle à Sudbury, la vente d'Hydro One, la décision des, des usines, de, des centrales au gaz. Et maintenant, une mauvaise euh, décision sans évaluation du directeur de la fi responsabilité financière avec juste six jours pour que les gens le revoient. Et le plus important, quand elle sait que ça va coûter plus à la population de cette province pour la facture d'électricité? Quand est-ce que la Première ministre va terminer les scandales libéraux? Et quand est-ce qu'elle va admettre qu'elle n'a pas un plan pour euh, réduire les factures des gens? Euh, elle prend juste une décision politique. Réponse de la Première ministre. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Les gens vont voir une réduction de 25% entre 28 et 31% en moyenne pour les factures d'électricité. Les gens dans les zones rurales du Nord vont voir de 40 à 50%. Le 1er janvier 2018, les enfants de toute la province vont avoir des médicaments gratuits. En septembre, les élèves qui iront au collège, euh, et à l'université sans payer des frais de scolarité, des droits de scolarité, les gens à faible revenu. Je vais attendre jusqu'à ce que vous terminez. Veuillez terminer. Les enfants iront à l'université et au collège avec des programmes de formation sans payer les droits de scolarité. Moi, en tant que premier ministre, il faut mettre en plan des, pl des plans en place qui donnent des soulagements vrais et qui fonctionnent avec de vraies échéances. C'est ça que je dois faire en tant que premier ministre. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Nipissing. Merci et bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Plus tard, on va voter dans les mesures budgétaires du gouvernement. Cela inclut donner la disponibilité aux municipalités d'adopter... À une nouvelle taxe hôtelière. Dans cette nouvelle taxe, le député de mississauga Streetville a dit « c'est une mauvaise idée et je ne l'appuie pas ». Il a continué en disant, et je cite « de taxer les résidents étrangers, c'est la taxation, l'imposition fiscale sans représentation. Même les députés de, de la Première ministre ont des objections à cette nouvelle mesure, à ce projet de loi. C'est pourquoi on a limité de débat. La euh, députée ne voulait pas que le député de mississauga Streetville et d'autres partagent ses objections avec l'Assemblée législative, le ministre des Finances. Le député d'en face avait raison sur un point. On adopte un projet de loi cet après-midi pour adopter le premier budget équilibré depuis la récession de 2008. Un budget équilibré qui va répondre aux besoins de la population ontarienne. Un budget qui va appuyer tous nos enfants qui ont moins de 25 ans avec des médicaments gratuits. Un budget qui va donner des soutiens pour l'éducation, les soins de santé, avec des investissements jamais vus. On va construire plus de ponts, de, plus de routes, et plus de chaussées. Et On va donner à la ville de Toronto et d'autres municipalités plus de pouvoir à leur demande. Notre appui, c'est qu'on va donner des appuis à la population Ontarien. ontarienne et ce député devrait l'appuyer. Question complémentaire, le député d'Oxford. Je reviens à la Première ministre. Le député de Mississauga Streetsville n'est pas le seul de vos députés qui est en désaccord avec votre politique. Le député euh, libéral de Beaches-East York a dit les contrôles sur les loyers qui ont été imposés par le gouvernement néo-démocrate de Bob Ray ont décimé le, le marché du logement abordable de Toronto. Et et ailleurs, parce que cela ne donnait pas la possibilité au secteur privé de continuer à construire. Et il a continué en disant, euh, j'accueillerais des amendements qui auraient plus de logements abordables. Madame la Première ministre, est-ce que vous avez imposé le baillon pour ne pas entendre d'autres objections de vos députés? Le ministre des Finances. Interruption du Président. Le député de Leeds-Gunfield, vous êtes averti. Le député de Beaches-East-York, alors, s'il vous plaît. Le ministre. Le député d'en face a mentionné 16 mesures complètes pour essayer de calmer le marché pour répondre à l'offre et pour donner un soutien à la population ontarienne et des propriétaires qui essaient de s'acheter des logements. Le député d'en face suggère autrement. Il vote encore une fois contre la population ontarienne, pas des familles qui veulent s'acheter une maison et comme on aura dans ces mesures. Je demande au député d'en face et la première question... Qu'est-ce qu'ils réduiraient quand on avance avec ces questions? Est-ce qu'ils vont réduire l'assurance médicaments pour les enfants? Est-ce qu'ils vont réduire les euh, investissements dans les hôpitaux, les écoles et les universités? Ils votent contre la population ontarienne, c'est ce qu'ils font. Merci, une belle question la députée de Nicole Bell. Monsieur le Président, ma question est pour le the... Pour le, la première ministre, les familles à Brampton savent que leur hôpital est dangereusement engorgé. Les salles d'urgence voient 160 de plus de personnes à chaque jour qu'ils étaient conçus à le faire. Des gens comme Jamie Lee Ball qui ont souffert de, pendant des jours dans les civières, dans les collières et Rufina de 87 ans, est décédée après avoir passé cinq jours dans les couloirs de, des urgences. La Première ministre pourrait faire quelque chose pour résoudre et elle refuse d'agir. Combien de temps est-ce que la bonne population de Brampton doit attendre avant que cette Première ministre fasse quelque chose pour ré résoudre ce problème d'engorgement de de, de, à l'hôpital civique de Brampton le ministre de la Santé, les gens ne doivent pas attendre très longtemps. Et juste quelques minutes ici, on va voter pour, sur un budget. Et j'espère que la députée d'en face va appuyer. Ça contient plus de 500 millions de dollars de nouveaux investissements qui sont ajoutés au financement de base de l'hôpital. Tout hôpital va avoir un minimum de 2 d'augmentation de leur budget. Nous avons des, euh, réservé des fonds pour les hôpitaux spécifiques. Que, comme l'hôpital civique de Brampton. On ajoute 10 millions de dollars à l'hôpital civique de Brampton euh, une fois le budget adopté j'espère que la députée va l'appuyer. Et je vais rappeler aux Ontariens que j'étais très fier d'être à côté de la première ministre il y a quelques semaines où on a ouvert l'hôpital mémorial de Brampton Peel, le centre de santé de Peel, qui est tout nouveau et de flambant en oeuvre, qui donne beaucoup de services à la population. Question complémentaire. La première ministre, c'était à Osler Health ce matin. Elle aurait pu annoncer que le gouvernement va arrêter le surengorgement de l'hôpital civique. Brampton Civic a besoin d'un moins... 200 lits et 60 à long terme. La première ministre n'a pas euh, résolu la crise et ça veut dire que des, le surpeuplement que des gens comme Jenny Lee et Rufina vont avoir la médecine dans les couloirs. Les gens seront pendant des jours sur une civière ou dans les, euh, les couloirs sans avoir des soins. Pourquoi est-ce que la mini première ministre pense que la médecine des couloirs est assez bonne pour la population de Brampton Réponse le ministre, c'est une caractérisation injuste de ce qui se passe, mais c'est précisément pourquoi on a investi un demi-milliard de dollars et plus de 500 millions dans le budget et dans quelques minutes, la députée va pouvoir appuyer ces investissements. Et cela inclut des investissements de plusieurs milliards de dollars qui d'un an tout nouveau qui va bénéficier Mississauga et au le nouveau hôpital Trillium à Mississauga dans le réseau Trillium. Ça fait partie de l'investissement de 20 milliards de dollars de nouveaux hôpitaux de reconstruction expansion exactement pour répondre au type d'enjeux que la députée d'en face a soulevé. Merci. Nouvelle question. Le député de tobacco Show. Merci. Ma question s'adresse à la procureur général. À l'automne dernier, notre gouvernement a voulu réparer la commission de, de, des affaires municipales de l'Ontario, son régime d'aménagement euh, du territoire. Le gouvernement a eu une série de réunions pour entendre les Ontariens. Et j'ai eu deux séances ouvertes dans ma circonscription des Lake Lakeshore. Je peux vous dire, en écoutant mes propres concitoyens et de mes 17 ans d'expérience en tant que conseiller municipal, le statu quo ne fonctionne pas. Des Doivent avoir lieu à l'aménagement du territoire pour qu'ils doivent mettre en avant les collectivités. Et j'étais content que notre gouvernement passe au geste pour revoir euh, le système d'appel d'aménagement du territoire. Et en donnant plus de voix aux collectivités, et assurer que les gens aient accès à des audiences plus rapides et plus équitables. Est-ce que le procureur général peut nous dire comment les consultations communautaires vont avancer ces propositions du gouvernement le procureur général, je veux remercier le député en particulier du Tobacco Lakeshore de n'avoir orienté le ministre des Affaires municipales, vu qu'il est un planificateur et il a travaillé dans le conseil scolaire, le conseil municipal de Toronto. Il avait, il a beaucoup de pratiques, d'expériences pratiques et merci au député. On a fait beaucoup de consultations sur cet enjeu, comme vous savez. On a eu des réunions ouvertes euh, de Windsor à Ottawa et dans tout le secteur, on a eu des idées et euh, sur le processus. En fin de compte, les gens veulent plus d'implication communautaire et un contrôle. Dans les semaines à venir, on va déposer des mesures législatives pour transformer les me mesures d'aménagement du territoire. On va avoir un nouveau tribunal qui va remplacer, si une fois adoptée, la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Merci. Je veux remercier le procureur général de sa réponse. Je suis très content de, et très fier de notre gouvernement qui donne une voix plus forte aux collectivités et donne plus de, de règles pour tout le monde. Mes concitoyens sont engagés d'avoir cette refonte du système d'aménagement du territoire. Le planificat, la planificatrice en chef de la ville de Toronto, Jennifer Kismat, a dit que c'était vraiment un changement. Le conseil municipal George Matlow a dit qu'il faut féliciter le gouvernement d'arriver à un équilibre euh, que plutôt que ce soit les promoteurs immobiliers qui ont le pouvoir, c'est la population. C'est comment on fait de la planification des communautés. Le gouvernement s'engage, euh, suite à ces mesures législatives, d'établir euh, un centre pour appuyer les citoyens à participer au processus. Le procureur général peut nous dire davantage quant à ce centre c'est ce que... qu'on a dit qu'il y a un comité de planification qui allait remplacer l'OMB, le CAMO, et nous allons établir des centres d'appui indépendants pour fournir un appui légal, juridique, pour aider les citoyens dans la procédure administrative. Et nous allons appuyer la prise de décision en fin de compte les résultats vont être plus immédiats donnant aux, co aux collectivités des résultats immédiats c'est la raison pour laquelle Monsieur le Président les euh, citoyens de ce, cette province vont euh, être favorables à, cette, euh, à ce projet de loi alors maintenant le... Euh, député de -Grey. Monsieur le Président, au mois de février de 2015, il y avait une résolution de députés euh, privés pour appuyer euh, cette mesure pour euh, faire. Euh, des enquêtes sur les barrières réglementaires, le coût des vérifications, la bureaucratie, lorsque l'on fait une demande de permis pour établir une loterie. Le gouvernement a entendu ma demande pour un comité permanent et avec des recommandations aussi. Mais depuis ce temps-là, ma demande a été récurrente, mais je n'ai pas entendu de réponse positive. Monsieur le Président, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour enlever les barrières réglementaires pour ces clubs de services et l'obtention des permis? Euh, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député, pour la question qu'il vient de poser, je crois que ces clubs de service jouent un rôle très important dans notre collectivité. Je félicite le député de proposer euh, un tel projet de loi étant le gouvernement étudie la manière d'alléger les fardeaux réglementaires et la bureaucratie en général. Perth Wellington. Et moi, je n'ai pas entendu le député se prononcer là-dessus euh, dernièrement, donc je euh, euh, serais ravie de discuter des étapes à venir avec lui. Marche à suivre, moi je suis défendresse euh, euh, vigoureuse pour euh, l'allègement de euh, la bureaucratie, notamment pour les entreprises à but non lucratif. Elles ont déjà reçu... Notre aval. Et je crois que ceci doit être acheminé aux collectivités intéressées. Le ministère du gouvernement et des services à la consommation, le Club Otari, nous a dit qu'il y a des règles qui sont absolument ridicules et qui constituent des obstacles pour les levées de fonds. Et il faut lever des fonds pour des efforts qui appuient les familles locales qui sont dans le besoin et les jeunes aussi. Cette année, on ne peut pas, ils n'ont même pas pu obtenir un permis d'obtention pour faire une tombola de voiture pour leur lever de fonds. Donc la tombola est maintenant terminée et ils n'ont pas obtenu le permis. Donc, tout ceci, nous l'avons évoqué il y a plus de six mois et sous l'égide de ce gouvernement, les collectivités les familles se reposent sur ces clubs de services pour de l'aide, de l'assistance. Et les ministres n'ont pas fait les changements recommandés pour aider les bénévoles qui cherchent à lever des fonds pour des causes aussi méritoires. Monsieur le ministre des Finances, merci monsieur le Président, tous ces arguments qui viennent d'être soulevés sont très importants. Tout ce qui concerne les clubs de services qui ont besoin de faire le travail qu'ils font, lever de l'argent aussi pour le jeu et le bingo et ce genre d'autorisation et de services... Euh, euh, devraient avoir accès à davantage d'accommodements euh, parce qu'ils euh, ont la possibilité de faire progresser des causes communautaires. Alors j'apprécie vos préoccupations, je les partage avec vous. Je veux que ces clubs de services aient la vie plus facile pour dispenser ces services au sein de nos collectivités. Alors, la question que j'ai à la première ministre, et hier, j'ai entendu dire qu'au sujet des représentants de Hong Kong, on allait proposer une taxe pour imposer un crédit d'impôt, non, un impôt sur la spéculation pour les non-résidents, notamment les gens de Hong Kong. Et comme ma ministre l'a dit, ce n'est pas seulement pour remplir les... Et le trésor du gouvernement. Ministre des Finances, Monsieur le euh, Président, on ne va pas faire d'erreur ici. Il n'y a pas de, de, de bévue. Euh, si cette, ce projet est adopté, il y aura une, un impôt, une taxe de 50 qui sera appliquée à tous les acheteurs canadiens qui achètent des résidences, des euh, habitations résidentielles dans le euh, fer à cheval doré dans toute la région. Alors, il y a d'autres agences dans d'autres points du monde, à l'extérieur du Canada, et qui euh, exigent des acheteurs de payer un impôt s'ils ne sont pas des résidents canadiens. C'était notre argument. Alors, Madame la Première ministre, il y a eu un rapport médiatique qui disait que la Première ministre n'a pas pris position contre la spéculation dans ce domaine, même si euh, les pourcentages ont augmenté à 31 la première... Madame la Première ministre a parlé de cet impôt aux taxe à la spéculation. Alors, est-ce que la Première ministre veut euh, rendre les logements abordables? Est-ce qu'elle se soucie plus de ses amis, les banquiers, que de nos familles ontariennes qui ont besoin de foyers abordables? Monsieur le Président, la mesure est de euh, 16 points, 16 points d'augmentation dans notre logement équitable, notre plan de logements équitables avec protection des locataires, protection pour euh, dispenser euh, des fournitures de, de ciment d'asphalte euh, fondu et ceux qui vivent à l'extérieur du Canada et, et ceux aussi d'acheter des logements. Nous, euh, nous tous nous fournissons et appuyons tous ces afin que les mesures dont nous parlons soient adoptées. Donc, il y a un appui à fournir. Les familles, les jeunes devraient avoir accès au marché. Alors, les mm -hmm. députés de l'opposition, je crois savoir qu'ils nous appuient. Je ne suis pas sûre à 100%, Monsieur le Président. Alors maintenant, Trinity Spadina, les députés. Alors, euh, la question, moi aussi, j'ai eu des consultations à la mairie, au... au l'hôtel de ville avec les députés de Davenport. Alors, le conseil municipal de l'Ontario pour l'adjudication, pour euh, l'octroi des contrats, était euh, indépendant. Et donc, est-ce qu'on appuie les décisions? Parce que ce que l'on construit en Ontario aujourd'hui déterminera comment on travaille, on vit et on euh, joue demain en Ontario. Alors euh, et mes électeurs sont préoccupés du fait que cet office ne se soucie pas toujours de la perspective locale. Hier, le procureur général a annoncé qu'on allait prendre des mesures pour améliorer la planification de l'utilisation du territoire et euh, je voudrais que le, la proposition ait, ait une réponse. Dans les semaines qui viennent, Monsieur le Président, nous allons demander de créer un nouvel office de planification qui aura pour mandat de déférer les décisions aux collectivités locales. Félix Spadana était l'un de nos membres qui s'est rendu à la, à la réunion de l'hôtel de ville. Et en plus des consultations, nous avons eu une douzaine de gens qui sont venus. Ceci a été considéré, ça fait partie de l'examen. Les gens voulaient une implication communautaire plus importante, une voix plus importante, plus de contrôle local sur les décisions, plus d'audience et une procédure plus transparente. Monsieur le Président, c'est ce que nous proposons. Ceci donnera de la à tout le monde, même ceux qui sont au gouvernement et dans le secteur industriel. On donnera davantage d'informations détaillées sur la manière dont on peut se démarquer dans la prise de décision par le biais de euh, cette nouvelle instance. Merci, euh, ministre, de votre réponse. Mais en déférant davantage la prise de décision à niveau local, notre gouvernement suggère que certaines causes de... aillent ah, en appel. Dans ma circonscription, l'association euh, communautaire d'Ossington euh, parle de euh, l'utilisation des transports publics. Il doit y avoir un système euh, d'appel qui est transparent, efficace, prévisible et qui permet aux résidents d'avoir voix au chapitre dans, par rapport à ce qui se fait dans leur quartier. Alors, nous avons des décisions municipales qui vont se rendre en tribunal, et ceci bénéficiera à tout le monde, aux collectivités de l'Ontario, le président. Oui, nous proposons qu'il y ait moins de décisions municipales qui aillent en appel, qui aillent au tribunal. Au contraire, nous voulons des plans détaillés officiels pour appuyer le système routier et en ce qui concerne les transports en commun, nous proposons un instrument qui donnera plus de pouvoir aux municipalités ou d'autorités. Lorsqu'il y a planification pour une station de transport en public, cette planification doit être protégée à la discrétion de la municipalité. Ceci est notre proposition. Tous ces changements appuieraient des... Euh, de euh, euh, relations paisibles dans les, les quartiers. Tout ceci euh, conférerait un équilibre supplémentaire. Nous avons entendu les maires dans euh, le Grand Toronto, le GTA et même à l'extérieur qui euh, euh, appuient notre projet qui le trouvent euh, raisonnable et bien fondé. Alors, merci, monsieur. Monsieur le Président, au cours d'avril et de mai, j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres de euh, mes électeurs de ma circonscription et ceci touche aux factures très élevées d'hydroélectricité euh, et les répercussions sur les familles et la vie et le travail et toutes ces lettres sont dirigées à notre Première ministre et les gens ont euh, mis en pièce jointe des factures très élevées d'électricité. Alors, euh, il faudrait... Est-ce que l'interférence, est-ce que les poursuites idéologiques euh, qui ont euh, causé ce scandale de, de Hydro va enfin trouver des solutions Est-ce que la première ministre va être transparente à l'égard de mes électeurs, ou bien est-ce que euh, on va encore avoir euh, des documents derrière les coulisses, Monsieur le Président, j'apprécie la correspondance que euh, ce député a fait suivre. Je suppose que ces lettres ont été acheminées à mon bureau. Monsieur le Président, mais ce que j'ai à dire à chacun de ces personnes, chacune de ces personnes, nous reconnaissons qu'il y a un problème avec les coûts d'électricité. Nous reconnaissons qu'il nous faut un réseau d'électricité propre et fiable. Monsieur le Président, nous reconnaissons qu'il est très important que euh, nous diminuons ces factures de 25 Monsieur le Président, afin de faciliter la vie des gens. Monsieur le Président, je dirais en outre que la manière dont nous sommes pris, nous demandons aux gens de l'Ontario sur une période de temps plus long de financer ces mises à jour et ces nouveautés en termes de euh, processus de paiement des factures d'électricité. Alors moi j'ai besoin d'une réponse qui soit transparente, qui soit claire. J'ai lu le document confidentiel du cabinet ministériel et on parlait d'estomper les euh, sur les difficultés et euh, les ajustements. Mais nous devons au contraire nous attendre à voir des hausses vertigineuses dans les dix ans qui viennent de 50% des, des taux des tarifs de, tarif de l'électricité. Donc on a besoin d'une prise de position euh, euh, politique. Euh, Madame la Première ministre doit dire de manière euh, véridique au, au, à la population d'Ontario on aux médias, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle leur dit et ce qui se passe d dans les coulisses des, ou au cabinet ministériel derrière euh, les portes. Est-ce que la Première ministre euh, est convaincue que les gens méritent la vérité? Merci, Monsieur le Président. Si l'on parle de vérité, Monsieur le Président, ces factures, c'est des factures de Hydro One, Hydro One, R1, R2, catégorie de consommateurs, ça va être 30 euh, euh, de ce de rabais qu'ils font, 40 à 50 même. Et vous voulez vous prononcer par un vote contre ceci, 40 à 50 Vous vous prononcez contre ceci, mais vous n'avez pas les personnes âgées, des aînés dans vos circonscriptions, et vous votez contre ça Merci, Monsieur le Président. Veuillez m'excuser, mais par votre bien, Monsieur le Président, j'espère que le député dit aux électeurs de sa circonscription qu'ils vont obtenir 40 à 50 de réduction et qu'il a l'intention de voter à l'encontre de ceci. Ils n'ont pas de plan, ils n'ont aucune idée de quoi faire. Ils font que se plaindre, la seule chose. Alors, Peel Carton, le député, euh, la question ma question est la suivante de Madame. La première ministre, on voit ce que le gouvernement fédéral négocie, par exemple sur la situation du bois d'œuvre. Ils sont pratiquement prêts à laisser tomber l'Ontario. Le ministre fédéral de la Couronne a indiqué à ce stade qu'il allait se concentrer sur les pertes d'emploi. Ils savent qu'il va y avoir des pertes d'emploi dans l'industrie en Ontario et ils sont disposés à faire quelque chose pour contrebalancer, compenser ces pertes d'emploi. Madame la première ministre, ce n'est pas un seul... Euh, une seule perte d'emploi dont on a besoin. Notre industrie n'est pas subventionnée. Au chapitre 19 de l'ALENA, nous euh, lisons que nous ne subventionnons pas, subventionnons pas notre industrie. Alors la question que j'ai, est-ce que vous allez défendre l'Ontario si le gouvernement fédéral et néfastes, négative à l'égard de l'industrie ontarienne. Est-ce que vous allez euh, surgir et vous assurer qu'il y a suffisamment d'argent pour les trois années à venir jusqu'à ce que l'on ait une, euh, un règlement en place qui soit positif? Merci, Monsieur euh, mer, euh, député. Merci, monsieur le Président. Nous aussi, de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes très préoccupés de cette euh, euh, dispute ou dissension au sujet du bois d'œuvre. Le bois d'œuvre fait partie de l'économie de l'Ontario. Nous voulons minimiser l'impact de ces droits de douane énormes que le gouvernement fédéral veut appliquer pour protéger nos entreprises étrangères ici à l'Ontario. Et nous avons 74 millions de dollars en financement à l'industrie forestière pour rembourser les coûts, les routes d'accès, la construction des routes d'accès pour desservir les communautés éloignées et permettre aux travailleurs de continuer à travailler. Et donc, nous avons... Et continuer. Et nous avons une, un groupe de travail pour faire la liaison avec le gouverneur fédéral sur le sujet. J'ai des collègues qui demandent plus de mesures et euh, je peux en, en, en parler dans la partie supplémentaire. Euh, ce ne sont pas des routes pour le grand public, c'est pour les gens qui vont dans la forêt, c'est pour les gens qui ont des chalets. Nous, on parle d'une industrie qui n'est pas subventionnée. Notre industrie est trouvée, elle est enracinée. Alors, euh, euh, ministre des... Des affaires. Notre industrie n'est pas subventionnée. Ce que je demande à ce gouvernement de faire, si le gouvernement fédéral laisse tomber l'Ontario, l'Ontario doit faire ce que le Québec a fait. Il faut s'assurer qu'on a une plateforme, un plateau de financement pour protéger notre industrie pendant trois ans, pour surmonter une nouvelle décision en vertu du chapitre 19 de Loi. Merci, Monsieur le président, je remercie le député qui vient de parler. Nous, de ce côté-ci, nous prenons des mesures, étudions toutes les possibilités de prendre des mesures en Ontario. Nous mettons pression sur le gouvernement fédéral qui est responsable de négocier. Nous avons euh, désigné Jane Peterson. Qui est notre représentant? Il travaille au nom de nos travailleurs. Je voulais dire aux gens de l'opposition que euh, les routes à construire et éloignées ont été déférées aux municipalités et euh, les, les entrepreneurs et les travailleurs continuent ainsi à avoir du travail pour maintenir et construire ces routes. Alors, nous avons. Le euh, président directeur général du commerce euh, électronique euh, qui euh, s'occupe des Syriens également et dans le nord de l'Ontario, nous étudions toutes les possibilités pour continuer à maintenir et, et, et faire la réflexion de ces routes. Ministre du développement économique et de la croissance, Madame la ministre, nous entendons toujours euh, faire l'apanage de nos industries, mais nous avons le taux le plus élevé d'emploi que l'Ontario, ou de chômage, pardon, que l'Ontario ait connu au cours des 16 dernières années. Mais l'économie est en mutation et les gens sont angoissés à l'égard de leur avenir et de l'avenir de leurs anciens. Madame la ministre, est-ce que... L'avenir pour les générations qui viennent sont disposés à, à, à endosser ces changements. On est disposé à faire quoi ben, Je suis vraiment heureux qu'il y ait une question qui soit posée. Dit Monsieur le Président, économie, les économies dans le monde actuel ont des difficultés à garder leur croissance. Chez nous, l'économie est constante. Elle continue à être croissante. Le ministre de la Recherche, l'Innovation et de la Science a le plaisir de. Euh Rendre 2017. Découverte 2017, qu'est-ce que c'est C'est une occasion de bâtir une culture d'entrepreneuriat au milieu des jeunes, et c'est concurrentiel. et c'est sous forme de concours. Il y a des étudiants de l'école secondaire qui proposent des solutions innovatives à des problèmes pratiques, et les étudiants... Euh, c'est très varié et montre des manières novatrices de faire pousser des bleus à des aspects de, de médecine, d'énergie. Monsieur le Président, ces jeunes en, entrepreneurs, entrepreneurs en air, et nous les avons vus se lever et nous avons confiance en notre avenir. Merci, merci Monsieur le Ministre de la réponse. La technologie progresse de manière sans précédent à un taux... Sans rival, et je suis heureuse de voir que ce gouvernement déploie beaucoup de dur labeur et se fait le défenseur des de recherchistes de Ontarian. De toutes les manières, chaque matin quand je me réveille, je lis de nouveaux articles sur des entreprises en ballon qui ouvrent des bureaux en Ontario pour attirer des travailleurs d'un bassin de, de, de gens très talentueux. Et plusieurs ministres, ces derniers jours, ont participé à Découverte 2017, Centre d'excellence de l'Ontario. Et là, on parle beaucoup des orientations de l'innovation en Ontario. Est-ce que le ministre peut dire aux membres de cette Assemblée, ce qui a été présenté jusqu'à maintenant à Découverte 2017, et le travail que notre gouvernement a fait pour appuyer cette initiative, Recherche, innovation, le ministre de Recherche et Innovation et sciences. Je voudrais remercier la députée qui vient de poser la question. Monsieur le Président, j'ai parlé de 23 000 entrepreneurs innovateurs de l'Ontario. Le fin du fin. Et il y avait même des représentants américains, y compris de la Fondation de Monsieur Obama. Et j'étais en mesure. D'investir 50, de voir 50 millions investis dans l'intelligence artificielle par le biais de l'Institut spécialisé dans ce domaine, juste devant mes yeux. Et, et il y a tout euh, la, la cybersécurité, la technologie quoi, en, toutes sortes, le génome, euh, la, les véhicules euh, autonomes. Alors, maintenant, Nipissing Pembroke. Euh, Monsieur le Président, je suis certain que le ministre des Transports a été aussi surpris que moi quand le budget a été déposé 2017-2018. Il n'y a pas eu mention sur l'extension euh, de la 407 terre. Alors, nous étions tous, électeurs électeurs moi-même déçus. C'est un corridor essentiel. Il n'est pas seulement d'une importance très grande pour euh, euh, la circulation des véhicules dans, dans Renfrew. C'est aussi indispensable pour l'ensemble du réseau de circulation. Alors pourquoi a-t-on cessé d'accorder une priorité au, dans le budget euh, courant de l'Ontario? Est-ce que c'est une Bévue? Il faudrait rectifier ceci dans le plan à venir, plan quinquennat euh, qui s'en vient. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le membre de Manfred Bissing. Pembroke. Et sur ce même sujet, Monsieur le Président, j'ai grand respect pour cette défense d'un débat sur ce projet énorme d'infrastructure, étant donné sa collectivité. Et je l'ai dit il y a quelques semaines et mois, et je l'ai dit à ces députés. J'apprécie le travail qu'il a fait à niveau local aussi, puis nous m'avoir invité à parler à des députés locaux, des représentants locaux et également des représentants de notre base militaire de cette région de l'Ontario. Quand je me suis rendu là pour parler, Parler, Monsieur le Président, je reconnais, ministre des Transports, que nous avons un besoin critique. Il faut continuer à investir dans tous les projets d'autoroutes qui ont besoin d'investissement maintenant, cette expansion. Et, et cette année, dans le budget de cette année, justement, environ 3 milliards, milliards de dollars doivent être investis dans les projets d'infrastructure et immobilisation, dans des autoroutes et je savais que euh, le député avait posé cette question, merci. Monsieur le Président, vos propos sont aimables, mais les moteurs diesel ne fonctionnent pas, on ne les voit pas en train de construire, d'améliorer les routes, les autoroutes ou en tout cas euh, Celle-ci, alors c'est très apprécié, mais euh, vous avez participé à un événement et vraiment euh, l'expansion le, expans, de la 407 euh, est, est nécessaire, le projet est essentiel et est digne de l'appui euh, du ministre. Et ne, ne pas le trouver figurant au budget, nous a beaucoup déçu. Alors ça, ça doit faire partie de la mission dans le budget 2017-2018. La prolongation de l'autoroute la, 407 doit au moins faire partie du plan quinquennal d'infrastructures. Immobilisation routière, autoroutière, merci. La question est très claire pour tous ceux qui sont ici à l'Assemblée. Il y a beaucoup de passion et les défendeurs de ce ce point particulier, cet argument, en faveur de taux de 407, il, il s'attendait à ce qu'on investisse dans les autoroutes, dans tous les points de l'Ontario, y compris dans sa collectivité, puisque... Il aime entendre le son des, des machines qui construisent les routes, les autoroutes et font la maintenance. Mais depuis les cinq ans que j'ai été membre et député provincial ici, nous avons dépensé des argents sans précédent sur l'infrastructure et mobilisation routière, y compris dans l'Est de l'Ontario. Et cette année, ce sont des milliards de dollars au budget, pas seulement pour les autoroutes, sur l'ensemble, 190 il y a 2 pour l'année qui s'en vient. Et, et pour 12 à 13 années, il y aura des dépenses énormes. Il nous faut l'infrastructure pour l'avenir de l'économie et la qualité des gens que nous sommes fiers de représenter. Le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. La question que j'ai à la Première ministre. Votre gouvernement s'est vanté dans cette Assemblée de ce que vous avez fait pour les gens en termes de taux ou tarifs d'assurance. David Marshall a dit que nos taux d'assurance sont d'environ 55 plus élevés ici que la moyenne canadienne et David Marshall dans son étude a mis en lumière qu'en dépit du fait que nous avons le moins de collisions ou accidents automobiles, la couverture d'assurance est beaucoup plus élevée qu'ailleurs au pays. Alors, avant la dernière élection, la campagne ou la plateforme promettait de faire baisser l'assurance de 50%. Alors, est-ce que euh, Madame la Première Ministre est fière des résultats Est-ce qu'elle est en train de compliquer la vie des gens qui déjà ont du mal à survivre Monsieur le Président, merci aux députés de la question. Je remercie ce Monsieur David Munchot de ses travaux. C'est nous qui l'avions euh, mandaté. Et pour euh, mettre en place des mesures pour réduire plus encore les taux d'assurance. Monsieur Marshall a raison de dire, nous l'avons dit depuis le commandement, c'est très élevé les coûts d'assurance dans cette province, l'assurance automobile, et les primes sont élevées. Donc nous avons pris des mesures pour faire baisser ces taux, mais c'est sur une période de temps. Dans l'ensemble, les taux ont baissé de 8% en moyenne. En fait, on viserait 15% et plus. Il y a déjà des compagnies d'assurance qui ont baissé de 15% et plus. Les travaux de M. Marshall sont essentiels. Ils servent de base aux travaux du public et du gouvernement. Et euh, vous avez raison de dire qu'en Alberta, par exemple, les coûts dassurance automobile sont beaucoup plus faibles et nous devons faire baisser les nôtres et j'espère que vous allez appuyer ces initiatives. Aujourd'hui, dans l'entrevue du Président, une délégation d'étudiants qui seront les chefs politiques des États-Unis de l'école Mary Walker des études internationales de Richmond, en Virginie. Je vais les rencontrer après la période de questions et je, je pense qu'ils vont me poser des questions, qu'ils me soient permis d'informer la Chambre que le rapport du commissaire à l'intégrité concernant l'examen des, des dépenses admissibles au Conseil des ministres reçu en janvier 2017 et complété le 15 mai 2017 qu'il me soit permis d'informer la Chambre également que le rapport a été déposé, le rapport sur euh, le commissaire à l'intégrité concernant l'examen des dépenses euh, du Conseil des ministres et des chefs de l'opposition en vertu du règlement de la Chambre reçu le 17 janvier 2017 et, et complété le 15 mai 2017. Nous avons une mise aux voix différée sur l'avis de motion du gouvernement concernant la motion d'attribution de temps 32, la loi sur l'électricité équitable 2017 pour modifier sur la loi de l'électricité. De 1998 et la loi sur l'énergie de 1998. Convoquer les députés, Sandrine de cinq minutes. Députés, veuillez regagner votre fauteuil. Députés, le 16 mai 2016, l'avis de motion de Monsieur Barlut, sur la motion d'attribution de temps, numéro 32. Tous ceux qui sont pour, levez-vous et attendez d'être nommé Matthew. Mr. Hoskins, Mr. Hoskins, Mr. Shirelli. Mr. Mr. Dugas, Mr. Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. McMeekin. Mr. Takar, Mr. Mr. Cole, Mr. Cole. Mr. Bardinetti, Mr. Mr. Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon. Mr. Murray, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Moridi, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Mr. Mr. Leal, Mr. Mr. Flynn, Mr. Flyn, Mr. Flynn Mr. Thibault. Mr. Madame Long, Mr. Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Mr. Crack, Mrs. McGarry, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Jasset, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. Albanese. M. McMahon, Ballard, Wong, Fraser, Anderson, Baker, Dong, Hogarth, Koala, Molly, Martin, Rinaldi, de Rosier, tous ceux qui sont contre, veuillez-vous lever et attendez d'être nommés. Cloud, Ms. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. McCloud, Mr. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark. Mr. Fidelli, Mr. Yacobuski, Mr. Mr. Mr. Hillier, Mr. miller Perry, -Maskoka. maskoka Mr. McNaughton, Mr. Scott, Mr. Scott. Ms. Thompson, Mr. Thompson. Mr. Barry. Mr. Barrett, Mrs. Mr. Monroe, Mr. Monroe. Mr. Uric. Mr. Uric, Mr. McLaren, Mr. McLaren. Mr. Bailey, Mr. Osterheil, Mr. Mr. Oster Mr. Oster Mr. Oster Mr. Walker. Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith. Mr. Harris, Mr. Mr. Nichols, Mrs. Mr. Marteau, Mr. Pettipies, Mr. Coe, Mr. Cho, Monsieur Bisson, Mr. Horvath, Mr. Vantoff, Mr. Tavins, Mr. Cabins. Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Ms. Sattler, Ms. Sattler. Ms. Taylor. Ms. Taylor, Mr. Natasha, Mr. Nadishak. Madame Jelena. Madame Jelena, Ms. Fife, Ms. Fife, Ms Forrester, Ms. Forrester. Mr. Monta, Mr. Mr. Hatfield, Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky, Mr. Gates, Mr. Gates, Ms. French, Ms. French. Les oui 53, les non 44. Les oui étant 53 et les non 44, je déclare la motion adoptée. Nous avons une mise au voie sur l'avis de motion 29, consonnant le même vote. Même vote. Les oui 53, les non 44. Les « oui » étant 53 et les « non » 44, je déclare la motion adoptée. Nous avons mis aux voix différentes sur le projet de loi 127, la mise en œuvre des mesures budgétaires et d'abroger différents statuts. Même vote, non. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Today, Mr. Duguid moved third reading of Bill 127, an act to implement budget measures and to enact, amend, and repeal various statutes. All those in favor, please rise one at a time. And be recognized by the clerk. Mr. Susan. Mr. Susan. Mr. Ms. Matthews, Matthews. Mr. Mr. Hoskins, Mr. Shirelli, Mr. Mr. Mr. Dugood, Ms. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Mr. Mr, Mr. Mr. Mr. Cole, Mr. Baradnetti, Mr. Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Mr. Mr. Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Chan. Mr. Moridi, Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Coteau, Ms. Hunter, Ms. Hunter. Mr. Leo, Mr. Mr. Flynn, Mr. Thibault, Madame Lalonde, Mr. Caudry, Mr. Mr. Mr. Mr. Dixon, Mr. Dixon. Mr. Dixon. <iran> Mrs. Man Mrs. Mangas, Mr. Crack, Ms. Domiler, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Ms. Jassen, Mr. Zimmer, Mrs. Mrs. Albanese. M. McMahon, qui sont Mr Wong Fraser Anderson Baker Dong Martin Milchin veuillez vous lever et attendre d'être nommé Mr. Harding, Mr. McLeod, Mr. McLeod. Mr. Wilson, Mr. Ms. Jones, Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Yakubuski, Mr. Yacobusky. Mr. Hillier. Mr. Hillier, Mr. Miller, Perry Salmaskoka, Mr. Miller, McDonald, Mr. McNaught. Mr. Ms. Scott. Ms. Scott, Ms. Thompson, Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett, Mr. Monroe, Mr. Monroe, Mr. Uric. Mr. McLaren, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Mr. Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. Marteau, Mr. Cole. Mr. Mr Cho. Mr. Vanton, Ms. Ms. Horvath, Mr. Bisson, Mr. Tabbitt, Mr. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek, Mr. Satton, Ms. Sattler, -Nah, Ms. Ms. Taylor, Mr. Nattischak, Mr. Nattischak, Mr. Nadishak, Angelina, Ms. Fyke, Ms. Fyke, Ms. Forster, Ms. Forster, Mr. Jelly, Ms. Fife, Ms. Forrester, Mr. Monta, Mr. Hatfield, Mrs. Gretzky, Mr. Gates, Ms. French. Mr. French. Le oui, 53, les non, 44. Le oui est en 53 et les non 44. Je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi, qui soit résolu que le projet de loi est adopté tel qu'il apparaît sur.. Le projet de loi. Rappel au règlement, leader parlementaire du gouvernement. Je demande consentement, consentement le consentement concernant le projet de loi 131 de loi pour modifier la loi sur l'autoroute. Le leader parlementaire demande le un consentement unanime sans préavis. Convenu convenu. Je propose que non obstant l'ordre de la Chambre que le comité de la justice spatiale soit se rencontrer le 23 mai et, et jeudi entre 10h et midi et entre 15h, 17h, 10h à des fins d'audience publique et que le greffier devrait faire une liste des demandes reçues le, avant le vendredi à 17h que le, les membres du sous-comité doit prioriser avant vendredi et que le greffier du comité fasse une liste et que le greffier du comité en consultation avec le président soit autorisé de répéter ce processus pour faciliter la présentation des membres et qu'ils se présentent avant le 15 et que, et, et que le chéancier soit le 25 mai et que l'échéancier pour les amendements soit le 25 mai 2017. Merci. Monsieur Dakvika, non obstant, suffit. Convenu. Convenu. Adopté. Étant donné qu'il n'y a aucune autre mise en voie différée, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 15 heures.